Vous connaissez un peu les gens sur qui vous me questionnez, au moins J'entends un ramassis de conneries sur eux. Moi, je les connais bien. Matt fait surtout confiance à la petite Okatana. D'ailleurs, tout le monde l'appelle comme ça. Katana. Personne connaît son vrai nom, vu qu'elle décroche jamais un mot. Ah, vous transpercez avec ses yeux. Ça, elle sait faire. Mais raconter sa vie, c'est pas son genre. Elle lâche jamais sa lame, non plus. Il y a des rumeurs. Ça serait pas juste un bout de ferraille, vous voyez? Caractère à la con aussi. Assez colérique, mais. Pas grand monde pour en parler au final. <rire> Ensuite, vous avez Loli. Pas forcément dans les environs, mais elle fait toujours partie de l'équipe. Sa force, c'est pas vraiment les points. Son truc à elle, c'est le poison. Hein, on la trouve mignonne avec sa petite sucette, hein Eh bah ben, vous approchez pas d'elle. Vous auriez l'air con si elle vous embrasse et que votre peau se met à cloquer. C'était quoi, votre question, déjà Ah, ouais. Si Matt est logique, il devra embarquer sa petite troupe dans différents coins avant d'atteindre son objectif. Des lieux que je vous recommande pas, d'ailleurs. Soit c'est rempli de connards et va des tôles, soit c'est un regroupement de malades mentaux qui se bouffent les uns les autres. Y a rien à en tirer. Des animaux, je vous dis. Me demandez pas pourquoi, mais je sais qu'il va passer voir les pins bêches qui se planquent dans les églises. Elles font ça depuis l'arrivée des rouges. J'ai entendu dire que, du temps où ils roulaient encore, le Challenger les fréquentait pas mal. C'était surtout la patronne qui voyait, la moniale principale, Gabrielle, je crois, une vraiment religieuse. Il cachait bien son jeu, le salaud. Je suis sûr qu'elle l'aide. Ces filles-là, c'est comme mon whisky, voyez Ça vous endort, et vous vous souvenez de rien. Jusque c'est trop tard pour vous sortir de là. Elles vous hypnotisent. Elles vous font croire que vous êtes une exception. Les types qui vont là-bas s'oublient pendant un moment. On dit que votre âme vous échappe si vous restez un peu trop chez ces filles-là. Beaucoup y restent des années, jusqu'à être de vrais locs. Et viennent les sous-merdes qui planquaient en eux. Là, il est au pied du mur. Faut pas oublier que Matt s'est pas fait que des amis. Je sais pas ce que le Challenger garde chez les Moniales, mais il va passer récupérer des affaires, c'est sûr. Il en aura besoin pour payer. Des moins... Si j'ai raison sur la suite. Gabriel l'a toujours aidé, il y a un lien particulier entre eux. Je bien avec elle, je pense. Soit en tant que festin, soit parce qu'elle en pince pour lui. Je penche pour la deuxième option. Parce que les effets des filles ne fonctionnent pas sur Matt. Bizarre. Je pourrais vous citer un paquet de salauds prêts à retourner le pays pour lui carrer une balle dans le crâne. Je sais pas s'il le ferait vraiment, mais il y aurait des volontaires. Et vous savez quoi Il Y en a qu'un qui le ferait gratos. Le type le plus dangereux. Celui qui vit pour vous détruire. Celui qui a rien à perdre.